Eh hey mais pourquoi on fait des méthodes de force, du 5x5, du 5 x 1 Parce que c'est ce qui est établi, c'est ce qui marche, les scientifiques ils ont fait ça et c'est tout, c'est les méthodes qui marchent. Mais qu'est-ce que tu me parles de scientifiques toi Mais qu'est-ce que tu me parles d'entraînement toi Bah ben moi si tu veux je t'invente une méthode de force, là maintenant tout de suite. Et tu vois, on va faire quoi Faire des séries de 150, des... encore des conneries qui ont été inventées par des chargés Bah bon, on est fort, on est fun, on va prendre les haltères les plus grosses de la salle, les 60 kilos, 4 exercices, une séance entière avec les haltères de 60 kilos. Avec des séries de 150 répétitions et ouais c'est des conneries quoi, on y va aller. Tu dis de la merde comme d'habitude <rire>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 Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Voilà, la GM. Donc là on est en direction d'une nouvelle salle de fitness qui a ouverte dans le Nord-Pas-de-Calais. Studio euh, fitness. Non, mais il pas. <rire> J'allais dire mais j'ai oublié. One Fitness Club les gars, la déco elle est magnifique. On dirait un peu du on-air. Les machines c'est pratiquement les mêmes et vous allez voir elle est terrible et c'est là-bas qu'on va tester pour la première fois mondiale. Et ce ring. Non, pas les ah, je croyais <rire> notre nouvelle méthode de force la méthode de force révolutionnaire qui va vous faire prendre de la masse prendre qui de va la vous force faire vous blesser direct et c'est <rire> comment Parce puisque mon, mon accent anglais les bidons c'est fitness fort j'ai plus un fort fitness 4 fusion For fusion, fort fusion, for voilà, for voilà, pourquoi <rire> voilà pourquoi je l'ai pas dit, voilà pourquoi je l'ai pas dit avec <rire> mon accent, mais vous avez compris quatre exercices fusion totale. On vous en dira plus dans la salle et en tout si cas, on survit, si on survit parce on que c'est les haltères de 60 kg <rire> les gars. Dites-nous en commentaire si vous les avez déjà pris. Nous on va essayer et on va vous montrer que on est fort, mais on va être surtout fun, je pense. <rire> imagine, on arrive, il n'y a pas les 60 si, si, j'ai appris. Okay. On a organisé sur Fitness Ça va. donc on vient d'arriver devant la salle on Air Fitness à la Madeleine. On a mis quoi 20, 20 minutes, 25 minutes, donc il moyen que je Ouais. Ici. On va attendre monsieur Tijo qui a décidé de prendre du pré-workout ah, chez QNT. Alter de 60, pas besoin. Kilos. pas besoin. Ici, on les fait nature. Je, tous les matins au réveil, je les prends les 60. Il n'y a pas de problème. Lui, m'énerve parce que vraiment, c'est facile pour lui les... Ouais, c'est vraiment là, moi, facile. C'est en fait, comme s'il si, y avait 120 kg sur la barre. Il fait 180 au développé couché. Ça va être facile. Ça va être du jus. Ça va être du candy up à la fraise. n'oubliez pas, pour ceux qui veulent prendre. Tu mélanges combien de trucs là Espèce de salle droguée, de euh, Ah ouais, merde, non, ça BCA, c'est après. Je Donc, n'oubliez pas, rouge. pour ceux qui veulent prendre du pré-workout des BCA, etc., code fitness fusion sur QNT. 20% de réduction voilà. et nous ça nous aide, en plus, on prend notre com' donc on va pas on va pas plein. On va Moi plein. je mélange le hydravol et le rouge. Ouais, ben, toi tu mélanges pas que ça de toute non, façon. Non mais c'est énervé gros, même ouais, le, le <rire> n'importe ouais. quoi. Ouais. Ouais, je veux bien le croire. Hein. Moi je savais pas que tu m'en mettais dans ta bouche les produits. que ouais. Et les BCA c'est pour après. Tu peux les prendre aussi avant. Ouais je sais, il y en a qui prennent avant, pendant et après. Moi je les prends pendant c'est plus pratique. Comme tu veux. Bonjour. Bonjour. On aimerait faire une séance d'essai. Ouais ok. Ça se passe comment chez vous <rire> C'est la première fois que vous venez Première. première fois. Vous Tout avez une salle ça comment On de vous d'en monsieur. On air, on a déjà fait. On nous a dit que c'était à peu près la même oui. chose au niveau des machines. Oui. Mais que vous, vous étiez plus axé sur les cours collectifs que eux. Avec la déco, elle était un peu différente. Je m'inscris ici. Oui. Ok, ben merci. On est parti, hein. vous l'avez vu, super sympa les gars, bien accueilli. Oui. On va faire le tour de la salle. Ouais. Oh ouais. bah après elle va nous faire visiter, nous on ça va aller s'échauffer là directement je pense. Et Ce qui est bien gros, j'avais oublié mon passer une carte. Elle pas... <rire> Un petit laiken pour ça les gars. de pression, pose Ça tue gros. On aurait dû s'entraîner là. Ta machine elle est là. Ça c'est la tienne. c'est très bien que c'est la tienne. Elle est magique celle-ci. Hein. Vite, vite, vite. Elle fait, fait ressortir re... les veines. The box. Oh là oh là. La la la. Ça c'est des vraies machines. Oh là là les gars, moi j'ai vu. J'ai <rire> vu là-bas. Être... Oh là là. Je vais revenir, je vais revenir. sais très bien. Arrêtons pas? Arrêtons, vas-y, te Tous les Incroyable! Comment tu veux ne pas avoir envie de faire les jambes quand tu vois des presses comme ça? Ah là, les gars, ici, vous n'avez pas d'excuses. Incroyable! Je suis abattu, wesh, de nos salles, comment elles puent. Nos salles, elles sont pourries à côté, gros, oh. c'est grave! Non, monsieur, va Alors, c'est normal! C'est quoi le football ah, Il manque des racks, <rire> c'est ça vous Il manque venez. des racks. On a eu un petit souci de livraison, du coup il est reparti et on n'attend plus qu'il arrive. Attention, euh, il a l'habitude de travailler sans. comme ça C'est faux, il <rire> toujours mes affaires. Donc, euh, alors moi j'ai tenté de ranger pendant un moment et vraiment. C'est ça finit en bordel à chaque fois, fois de toute façon. façon. Et puis en fait, euh, la plupart des fois là c'est toujours que comme... moi Et les gars, ouais. nos, nos bébés ils sont là. <rire> ils sont là Ça pèse. Ouais. C'est facile ça. C'est là qu'on utilise aujourd'hui. Je vais m'amuser avec. Je viens de dire que niveau monde, il n'y a pas tant de monde que ça en plus. Non. Ah, c'est vrai. C'est ici que tu te mets tout au niveau. Oh là là. Oh, tu peux que t'inscrire ici. Ouais. Je peux pas, j'ai 50 minutes de route. Mais j'ai pas 30 minutes, frère. Oh, okay. Je m'inscris ici, je me charge. Il hein, n'y a pas de. <rire> là, vous avez très bien entendu. Même les vestiaires, ils pètent ah sa non, mère. C'est n'importe quoi, les gars. Pètent sa mère. La meuf à l'accueil, super sympa. Elle a vu une caméra. Elle a pas cherché à comprendre, tu vois. Je peux y aller, t'inquiète. Euh, Au Mais contraire, elle s'est dit, c'est le moment de faire notre pub. Là, il y a Et les nous, deux bah, zigotos qui vont filmer. Je pense qu'on va revenir plus souvent pour faire du, du ouais, Je pense qu'on qu va venir faire du contenu ici. Que, franchement, c'est tranquille pour filmer. On sera pas embêté. Et bah ben là, on va se mettre tout nu. Pour les vidéos Force, la salle des cours, elle est super bien insonorisée. Il y a des trucs à faire. Allez, à poil. Allez, c'est parti. Donc, on s'habille. Bah on se met tout nu, on, met on tout va s'échauffer et on ah. va aller chercher les haltères de 60 kg. Ok les gars, donc premier exercice, on va passer au développé couché. Donc là, il est encore dans l'échauffement. Oui, c'est les 50 kg haltères, mais il s'échauffe pour prendre les 60 juste derrière. Le but de la méthode, on vous la donnera en fin de vidéo. Euh, pour l'instant, vous avez juste compris qu'on a 4 exercices. Donc ça sera le développé couché pour le premier. Prêt non, <rire> arrête, c'est de l'eau. Non, mais je vais les faire parce qu'on n'est pas des salopes. Tu précises pas que tu t'es entraîné ce matin Si, je me suis entraîné ce matin. J'ai fait le dos et j'ai fait une grosse séance dos et épaules et 50 faciles. Franchement, 50 faciles. Donc monsieur, il s'entraîne deux fois par jour. Deux fois par jour, comme les oui, charges. Oui. Pour une vidéo, de je le fais on jamais. Va plus te douter, là, les gars. Je le ferai jamais, sinon jamais <rire> j'aurais fait ça. Déjà, j'ai fait la gueule quand il m'a dit qu'on va refaire une séance. Allez, c'est maintenant. L'objectif, c'est max de rep les gars. Choqué, comment elles sont lourdes, j'en reviens pas. Chut je... Mon Dieu Tu sais quoi, j'ai pas besoin de t'assister J'ai peur, c'est quand je vais me placer, en fait. Pas besoin de t'assister Normalement, ça peut va aller. T'as fait les 70, je sais pas hein. Donc ouais. moi, juste, je me tourne. Comme ça, tu représentes la marque. 12 de l'eau tu t'arrêtes plus ouais. de l'eau 12 à l'enfant l'eau mon tour, les gars. Waouh! Non, en vrai, elle me font pas perdre. J'ai pas d'Aïen, de... en fait. Vous vous souvenez, les gars, on les a pris euh, ouais. au, base, euh, au base gym. On a juste perdu les plans. Donc, c'est pour ça qu'on est revenu ici pour vous montrer qu'on savait le faire. Mais le problème, c'est que Personnellement, je m'entraînais mieux à la période où on est parti au base gym. Moi, ça n'a rien changé. Mes perfs, elles bougent pas mieux quand je m'entraîne pas. Oh. <rire> on va voir ça. Et ça, j'aime bien. Donc, j'avais fait 6 reps au base gym. Là, si j'arrive à refaire la même perf, je suis content. J'ai mis le t-shirt. Normalement, avec le t-shirt là, ça passe. Si Dieu le veut. Je le mets derrière au cas où, mais normalement, t'as pas besoin de moi hein. Allez, oh, Allez, il les a pris facilement. Bah. C'est du jus, allez. C'est du jus, gros, c'est facile. C'est ah. bidon. Ah. mets-les sur ton torse ah. et tu vas. GG, je te laisse. J'avais perdu en force. Pas mal quand même. Combien elles, ont, elles paraissent pas faire 10, 10 tonnes, franchement. Si, si, franchement, c'est pas évident. Incroyable. Je suis à combien là 4. Ok, prochain exo. Donc, c'est du squat alter avec une seule alter. Parce que deux altères, ça fait 120. Et euh, j'ai jamais fait de squat alter déjà. Mais je pense que les 120, enfin, on aurait pu les tenter. Mais c'est juste qu'après, il y a du soulevé de terre, les gars. Donc, pour pas trop massacrer les jambes, on fait avec un, un alter. Ça me va très bien. m'a dit, quand tu veux, c'est pas lui qui le fait. Hein. Non, mais il y, y a la musique, tu bah, vois. Moi, c'est pas lui. Hein. Moi, je passe après. Tu vas pas mal aux jambes, toi Non, ça va aller. <rire> Place-toi bien, vas-y. Oh, bon. Solide. C'est le max de rep. Ah, voilà, reste solide sur les temps, bien joué Attends que tu les prends Oh Alors, putain, donne quoi je suis choqué Heureusement on n'a pas pris les deux ah. Je suis choqué, <rire> j'en pas comment dur Et en plus là t'as un accent sur les quadriceps T'as un accent sur les lombaires peu partout <rire> oh, ça... <rire> bon, On passe à l'exercice suivant Moi <rire> bon, je reste assis, c'est fini Je fais plus rien c'était horrible Mais gros c'est horrible, je pensais pas que c'était si lourd 60 comme ça, les lombaires ils prennent trop cher, c'est un truc de fou, j'ai mal aux biceps même Ça c'est un programme FF les gars. Ok les gars, vous l'aurez compris, troisième exercice, on va s'attaquer aux deux, Rowin Bûcheron. Pareil, on fait le maximum de reps, pour l'instant on a tapé les pecs, on a tapé les jambes, et là on va taper euh, le dos. On sait bien les haltères de 60, hein. Commencez pas I'm not ah, J'avoue, à partir de la sixième rêve, il y avait de la triche quand même. Plus que de la triche. Mais elles, elles sont montées ou pas Franchement. Elles sont comptées. Les 6 premières étaient propres. Hein. C'est validé. Même les 7-8. On a essayé justement de vous mettre un beau plan pour que vous voyez que le dos bouge ou pas. C'est validé. Bon maintenant on va finir avec un exercice complet. Le soulevé de terre qui va reprendre l'ensemble des groupes musculaires qu'on a travaillé. Et ça vous fera une grosse séance là. Bien complète. Bon voilà les gars. Le dernier exercice de la séance c'est du soulevé de terre aux haltères. C'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire. On le fait souvent la barre. J'ai testé un peu avant, le mouvement il est délicat, mais au final ça reste que 120. De je pense que je peux au moins faire 10 reps dessus, je vais essayer sans me faire mal. Il sait pas ce qu'il attend. Comment Hein Hein Rien et maintenant on a des micro-cravates, ça veut dire qu'il peut parler comme ça <rire> Bip, moi ça sinon on va être. La chaîne elle va sauter. Je recrute un membre pour l'AFF postuler en DM sur Instagram, Je cherche quelqu'un d'autre J'en ai marre de faire avec ces vidéos bizarres là. Je suis sûr, on a dit des vérités là. Moi je me suis dit, parle sur moi, je parle sur lui. C'est pas nous qui faisons le montage. Attention. J'ai annoncé 10 sur faut pas que je fasse la tecure. force à toi. Le dos rond. Voilà. Allez, hein. Série les gars, très propre <rire> ressenti à chaud. Je une, ça une ça de, plus de une série, ça va être compliqué. Hein. Ah non, non, on a une série, premier tour, ah, c'est vrai. Ça fait une seule série, c'est les ah, camarades On dirait, tu fait un PR à ah ouais. ah, sale, mais tu vois, alter, c'est mauvais. Hein. Je ressens trop les lombaires. Non, je déteste ça. Moi, je sais pas en caméra ce que ça va donner. Des de pour moi, ils sont faits pour être à ouais, voilà, la barre. Voilà, c'est la barre. Je suis d'accord commentaire, euh, vous, oui. si vous êtes à l'aise avec les haltères. Voilà les gars pour la fin de séance. Donc, euh, 5 tours à faire sur ces 4 exercices à enchaîner. Si vous voulez vous blesser, Une minute <rire> de repos. Donc, c'est le meilleur moyen de se blesser. <rire> non, il a tout à fait raison. Ne refaites pas ça chez vous, les gars. On a fait ça pour le titre. la. pour la, euh, pour le... la vidéo. Ah, pour la vidéo. On vous montre aussi qu'on est capable de maîtriser des haltères de 60 kg. Bien sûr, sur une série. Je ne sais pas ah bah si on oui, est capable non, de. Non, au coucher, je les prends. Sur 4 séries Sur 4 séries, je les prends. Ah, mais toi, t'es un animal. <rire> il est plus fort que Brutus. Hein. Commencez pas à me dire en DM sur Insta. Brutus c'est le plus fort du feed game le récupère, Il fait 2m53 et, et pourtant je le fume C'est bon frère Le plus fort du feed game, il est assis ici les gars Et si Brutus il ah. y a un problème, on arrive Pas de problème. Bon en tout cas, le... tu peux me dire le nom de la méthode Furfusion, <rire> c'est exactement ça les gars Merci Donc si vous ça. voulez essayer, n'hésitez pas <rire> Identifiez-nous sur Instagram, c'est n'importe quoi cette séance Vous prenez les haltères les adapte plus grosses les de les votre charges. salle les <rire> <Et Non, rire> charges Non les gars, adapte, parler, des gens. En vrai, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ça peut faire une bonne ça séance une Parce qu'on travaille tout le corps, si vous avez peu de temps dans la semaine Mais adaptez les charges, nous on le fait en mode force Fun pour la vidéo parce que YouTube c'est du divertissement et euh, rien que pour les risques qu'on a pris. On, on s'est quand même bien échauffé, mais pour les, on a quand même pris des risques. Le pouce bleu, les gars. Ouais. Abonnez-vous, activez la cloche il y a du gros contenu qui arrive. Et si jamais ça les intéresse, qu'on leur fait un vrai circuit du style là, un vrai truc qu'ils peuvent vraiment peut... produire, il n'y a pas de problème. Il faut juste le demander en commentaire. En tout cas, on a vu que c'était ah, <rire> une superbe salle et on va revenir ici si vous on êtes incroyable. chaud pour vous faire vraiment un vrai training. On prendra un caméraman pour qu'on reste focus sur la séance. On vous fera une vraie séance à ce moment-là. C'était Fitness Fusion de la époque. Vous étiez en présence de Pimous et Jidjo Force et Fun. Ah, il est fatigué. Hein. <rire> Je vais vénère un coup de grand.